Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le Saint Amour, Amour divin, que versant nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur s'élèvent nos chants et nos vœux parfum doux oh Seigneur, nous mettons comme nos de nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les peurs. Si nous devons bientôt. Nous nous là-haut pour toujours réunir. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume.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 L'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. On t'a fait connaître homme, ce qui est bien et ce que l'éternel Dieu demande de toi, ce que tu Pratique la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu, avec ton Dieu et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que ton nom soit béni encore ce soir, notre Père, pour. Privilèges que toi de nous accorder de pouvoir avoir, de pouvoir nous retrouver encore ici, mon béni, mes perturbations, dans ta maison à toi, Père. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser que tu es vraiment le Dieu qui tient à ses promesses, mon roi. Tu n'as jamais abandonné ceux-là que tu t'es choisi, que tu as appelés, qui sont ton peuple à toi, mon béni, père perturbations, que tu dis que toi-même, tu les conduiras vers de verts pâturages. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ces instants que tu nous donnes. Et je prie aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont dans leur maison, dans chaque lieu où ils sont, -il mes qui sont en connexion encore ce soir, qui aurait aimé être dans cet endroit. Seigneur, tu connais toi-même toutes choses, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Mais nous te remercions parce que, Seigneur, tu es celui qui aussi permet que les choses se passent, parce que tu es, tu es le Dieu qui contrôle toutes choses dans ce monde dans lequel nous sommes. Sois béni encore pour ce que tu fais, Seigneur. Nous te prions d'être avec nous, comme d'avoir imploré la grâce au début de la réunion, Père Saint Dieu, de nous conduire, de pouvoir encore nous parler, Seigneur. Bénis ton peuple qui, avec la soif va encore dans le cœur, veut encore entendre ta voix, à toi, mon sauveur, béni nous te remercions parce que c'est toi qui rassemble, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi aussi qui parles, Père. D'ailleurs, nous pardonner encore nos péchés, nos manquements. Pardonne encore à ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Donne encore ce moment béni, afin que nous puissions encore te servir comme toi tu le veux, Seigneur. Nous voulons encore davantage de temps pour te servir, Père Saint-Dieu. Des jours encore pour te servir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes ton peuple à toi. Nous avons cette soif, ce désir dans notre cœur, Père. Nous avons péché. Nous te demandons grâce et pardon, mon bien-aimé Père saint Fortifie chacun de nous encore, mon sauveur. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus christ Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Nous remercions Dieu pour ce moment que nous pouvons avoir malgré les confinements. Et il nous a permis quand même de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir aussi enregistrer et passer aussi une prédications sur Internet. C'est cela l'occasion que nous saisissons effectivement pour que tous nos frères et sœurs qui, qui est donc à la maison, nous avons c'est aussi euh, dans notre cœur la douleur aussi de ne pas aussi vous avoir aussi avec nous ici mais nous prions pour que les choses aillent bien, que ça se raccourcisse que les taux des malades, effectivement, puissent aussi diminuer pour que nous ayons ces moments de communion que nous désirons tant, effectivement. Cela que nous lisons encore davantage, effectivement, Combien quand nous avons la joie, la grâce d'avoir nos frères et sœurs avec nous. C'est aussi une grande bénédiction pour nous, hein, un moment béni aussi de pouvoir avoir ces instants. Que le Seigneur, notre Dieu, qui a commencé l'œuvre dans chacun de nous, il l'achève toujours. Il n'est pas un Dieu qui commence et qui s'arrête au milieu. Il est un Dieu qui, lorsqu'il commence, il va jusqu'au c'est pour ça que son travail n'a jamais été un travail de surface, mais c'est un travail de profondeur. Il veut vraiment nettoyer. C'est pour ça que nous constatons que dans, dans les Saintes Écritures, quand nous voyons comment Dieu fait les choses, il a, il y a d'abord cet, cet appel, effectivement, où on entend la voix du Seigneur qui nous appelle à pouvoir sortir et nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. C'est là que nous sommes donc justifiés, donc par la foi, la justification. Et puis. Dieu nous conduit maintenant à pouvoir avoir d'autres habitudes que ce que nous avions avant, c'est de pouvoir l'écouter maintenant et entendre sa parole, effectivement, et comme lui-même il dit, effectivement, que la vérité donc sort de ma bouche. Alors c'est ainsi qu'il a donc donné aussi de, des appels et des ministères pour que au travers de ses serviteurs, effectivement, il puisse parler maintenant aux hommes, ce qu qu'il a donc appelé, aux femmes aussi donc, qui sont donc des frères et sœurs en Christ maintenant, puisque ayant reçu Christ maintenant, pour qu'ils apprennent maintenant comment marcher avec eux, leur Dieu, qui est aussi leur Père, effectivement, aussi. C'est ainsi qu'il nous parlera d'une manière assez profonde et claire, comme il avait à pouvoir le dire, pour que nous puissions maintenant passer par cette phase qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est vraiment le nettoyage complet pour que toutes les habitudes que nous avons, la nature que nous avons, les caractères que nous avons, les choses que nous faisions, que nous trouvions qu'elles étaient aussi bonnes pour nous, que nous puissions apprendre à pouvoir voir que, comparé à ce que Dieu veut, effectivement, ce n'est pas sa volonté. et En fait, que nous prenions plaisir à pouvoir connaître aussi la volonté du Seigneur et aussi agir selon cette volonté. Ainsi, là, nous passons effectivement par ce cette, cette nettoyage complet, ce qu'on appelle la sanctification, donc un travail que Dieu fait en profondeur pour nettoyer, récurer. C'est lui aussi qui veut il veut aussi se laisser aussi, effectivement, aussi nettoyer. Parce que quand nous ne voulons pas être sanctifiés par le Seigneur, il ne va pas nous sanctifier sans que nous ayons aussi les désirs que nous soyons sanctifiés. Il est fait parce que nous avons aussi la volonté, les désirs. Seigneur, je réalise qu'effectivement que j'entends la parole de Dieu, je réalise que ce que moi je fais, ce n'est pas bon. Donc je veux maintenant faire ce que la Bible dit, ce que ta parole à toi dit, à ce moment-là que Dieu prend plaisir à pouvoir réellement faire effectivement ce ce travail de sanctification. C'est pour ça qu il a prié en disant « mais sanctifie-les par ta vérité, ta parole est donc là la vérité ». C'est quand nous aimons cette vérité, maintenant que nous voulons nous y conformer, sans être obligés, obligés, effectivement, que le travail se fait maintenant en profondeur. Dieu ne fait jamais les choses en surface. Nous l'avons entendu mais les psaumes, il dit, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchant. C'est cet homme-là qui doit lui-même décider et prendre vraiment le désir de pouvoir dire, mais en tout cas, quand je marche avec ceux qui sont, avec des pensées qui sont contraires, ça m'influence toujours, à me ramener toujours à faire ce que j'étais dans le monde. Mais maintenant je prends la décision que je ne veux plus, donc je, je dois me séparer de ces choses en fait. C'est-à-dire que ce désir vient de la, de, de la personne, effectivement, et Dieu continue à pouvoir agir dans le sens, effectivement, du désir. de c'est lui qui ne veut pas marcher selon les conseils des méchants, qui ne veut pas s'asseoir effectivement aussi avec des pêcheurs, effectivement, parce que l'amitié des hommes qui sont dans le monde, effectivement, comme toujours, parce que la nature de l'homme va avoir des copains, des amis, effectivement, du monde pour aller faire ce qu'il faut faire. Mais on se rend compte qu'effectivement, que quand on est à Christ maintenant, toutes ces choses du monde, effectivement, c'est pas que Dieu t'oblige, mais tu réalises toi-même que tous ces amis que je dans le monde, effectivement, que je vais pouvoir avoir, effectivement, la tendance va devoir m'amener toujours loin à me suivre dans les choses qui sont ceux hein, qui vont qui, qui, qui, ce qui me suivre davantage, effectivement, donc je les désire, moi, de pouvoir être concentré à ce que Dieu dit. Alors, je me détache de ces choses-là. C'est ainsi que nous comprenons que lorsque l'homme, l'instrument, donc l'homme que Dieu a choisi, parce que Dieu ne nous choisit pas pour rien, il ne nous appelle pas pour rien, il a donc un but, effectivement, qu'il veut atteindre, effectivement, ce que les choix que Dieu fait, c'est parce qu'il veut la fidélité, ce que Dieu veut se retrouver dans la personne. C'est-à-dire que, comme il était donc question dans les temps anciens, effectivement, il y avait donc les temples qui étaient donc bâtis, et c'est là qu'on rencontrait effectivement euh, Dieu, effectivement, c'est dans les temples, où vous savez effectivement comment cela a été donc dressé. Mais maintenant, les scènes et qui disent que nous, nous sommes, nous, les hommes que, que Dieu a choisi qui ont, qui ont accepté les scénarios de la nous sommes devenus donc le temple du saint Esprit c'est-à-dire le temple du Dieu vivant. Donc Dieu veut clé dans un homme. C'est c'est un homme, effectivement, de voir que le Dieu du ciel, qui est le tout-puissant, effectivement, il, il veut venir tabernacler dans un homme, pour maintenant conduire cet homme, effectivement. C'est-à-dire que c'est le désir de l'homme dont Dieu veut venir habiter, de ce que Dieu fasse quelque chose en lui, qui fait que Dieu va le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, que Dieu trouve que cet homme, et cette femme, effectivement, désire, effectivement, que moi, je prenne le contrôle. Cela montre, effectivement, comment que Dieu voit cela, mais par l'obéissance. À, à la parole que Dieu nous donne. Quand Dieu dit quelque chose effectivement, on voit que cet homme qui était ignorant de, de, de, de, de la chose juste, quand il apprend que Dieu veut ça comme ça, il le prend avec plaisir. Heureux l'homme, heureux l'homme. C'est-à-dire qu'il qu ne marche pas. Et puis plus loin, il dit qui, qui trouve son plaisir dans, dans la loi de l'éternel. C'est-à-dire que cet homme trouve que ce que la parole de Dieu dit est bonne. Et que c ce n'est pas une obligation, que Dieu n'est pas un Dieu méchant, un Dieu qui frappe. Non, Dieu on que Dieu, il est vraiment bon pour moi. Alors à ce moment-là, si je suis ce que Dieu me dit, c'est que je serai heureux. Donc cet homme, pendant plaisir, alors cela donne aussi à Dieu de pouvoir aussi, avoir la joie de pouvoir travailler effectivement dans la personne, parce qu'il ne veut pas qu'un homme soit un robot, il veut qu'un homme soit consentant. cest à dire que la parole de Dieu agissant et travaillant. Ainsi, quand cet homme est nettoyé et récuré ainsi, le but de Dieu, c'est que Dieu viennent donc effectivement habiter dans cet homme. Oh, dans cette femme, effectivement, qui a eu à pouvoir ouvrir son cœur au Seigneur avec un cœur vraiment rempli de reconnaissance, et puis, bon, avec un, tout un désir profond que Dieu fasse réellement son travail dans la personne, effectivement. Alors maintenant, nous passons par cette phase qui est donc le, le baptême du Saint-Esprit. C'est le but de Dieu, en fait, que lui puisse arriver à pouvoir atteindre son objectif, et dans l'homme qu'il a racheté, effectivement, qu'il puisse maintenant prendre possession. Parce que s'il n'a pas pris possession de cette personne, ben, la personne sera toujours hein, bon, vacillant comme ça. Il faut que Dieu prenne possession pour que la personne comprenne « Non, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu donc, Christ qui vit donc à moi. » Donc C'est pour ça que l'Écriture dit maintenant que tous ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est-à-dire que par le Saint-Esprit, donc Dieu au dedans, étant maintenant pendant le trou de contrôle, effectivement sont donc fils et filles de Dieu. Donc l'objectif effectivement, c'est que nous puissions être appelés donc fils et filles de Dieu, que nous atteignions donc effectivement cela. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, comme nous l'avons dit, il ne fait jamais les travail en surface, mais c'est toujours, quand il commence, il les fait progressivement, effectivement, aussi, donc, et il va progressivement, et jusqu'à ce qu'il puisse atteindre, effectivement, la profondeur, la profondeur, effectivement, comme nous l'avons vu ici, dans les tableaux, effectivement, avec la construction de l'homme, il y a cette partie, effectivement, qui est extérieure, donc, l'homme extérieur qu'on voit, et puis, l'esprit qui est à l'intérieur, et puis, ce qui fait réellement l'homme tel que nous sommes, effectivement, là, c'est l'âme, effectivement. Alors, nous voyons qu'effectivement, qu il y a une différence. Ce qu'il qu y a, c'est que soit dans l'âme, c'est soit la foi, ou soit effectivement le doute. Alors, si c'est un fils de Dieu qui aime Dieu, effectivement, vous le savez, l'âme, effectivement, là-dedans se trouve ce qu'on appelle la foi. La foi est un don qui vient de Dieu et puis quand Dieu nous l'a donné effectivement pour que nous puissions arriver à pouvoir croire les choses qui la conception naturelle et visible, visuelle, effectivement, ne peuvent pas arriver à pouvoir comprendre, effectivement. C'est pour ça que nous, nous nous croyons les choses que le monde dit, mais c'est impensable parce que le monde ne peut croire que les choses qui sont donc palpables, qui restent dans la dimension, effectivement, euh, naturelle qu'on peut voir. Mais nous, en ayant cru au Seigneur, effectivement, l'âme étant touchée... Nous sommes nés de Dieu, effectivement, le Saint-Esprit étant dedans, nous sommes au-dessus, nous concevons maintenant les choses d'une manière assez différente. C'est ça le travail que le Seigneur, notre Dieu, lui, fait à l'intérêt de la personne. Enfin, pour que la personne ne soit pas euh, moitié mondain, moitié chrétien, parce que c'est ce qu'il est dit, effectivement, dans l'âge de la c'est cet esprit mauvais, ces démons, effectivement, qui trompent le gens, qui fait que d'un côté tu te donnes chrétien, de l'autre côté, effectivement, tu as un pas dans le monde, effectivement. Donc c'est ce qui veut dire que tu t'es cette. Fait, tu peux venir simplement par conscience dans un lieu où on parle de Dieu, Effectivement, tu dis, tu chantes, effectivement, mais tu sors, effectivement. Eh ben, cet esprit du monde, effectivement, prend place en toi. Et alors, ça commence à voir, effectivement, aussi agir. Donc, quand c'est le jour des réunions, tu es chrétien. Quand c'est le jour où il n'y a pas de réunion, tu es donc un peu dans le monde. C'est-à-dire qu'on te trouve un peu dans tout, un peu de tout. C'est-à-dire que c'est un pied ici dans les choses de Dieu, un pied ici dans les choses du monde, effectivement. Alors, une personne comme ça, elle s'est tue elle-même. Donc, Dieu fait un travail, effectivement, pour que, pour que nous ne soyons pas dans cette position-là où nous ne savons pas effectivement quel est le choix de pouvoir faire. C'est pour ça que il, il agit de telle sorte qu'effectivement que vous et moi, même si le monde a dit que le monde ne le verra plus, mais vous qui, qui vous êtes accrochés au Seigneur, vous pouvez le voir effectivement qu'il est toujours vrai, Dieu est toujours dit il, quand il dit une chose, il est vrai donc je préfère douter de moi-même que de douter effectivement de ce que Dieu dit donc à ce moment-là, la foi, effectivement la parole de Dieu, s'est manifestant et que parce que Dieu ne veut pas que nous croyons comme des aveugles les gens pensent effectivement que les croyants sont un aveugle qui marche, parce qu'on quand on parle de la foi c'est l'aveuglement, non, non, non, non, non, non la foi n'a jamais été l'aveuglement comme si nous on, on ferme les yeux, on tâtonne, on dit moi je prends ça. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, la foi a les yeux. Nous, nous avons les yeux spirituels, effectivement, et nous voyons, la grâce de que nous voyons plus loin que ce que l'humain peut voir, effectivement, aussi. Parce que quand Dieu nous saisit, effectivement, et nous transporte, effectivement, dans les choses, et que nous sommes dans les dimensions sur notre spirituelles, effectivement, maintenant nous pouvons maintenant voir. C'est pour ça aussi que nous avons les visions. La vision peut-être que tu peux voir les choses qui viennent dans le futur. Donc effectivement que Dieu nous accorde effectivement des choses pour que, parce que c'est pas quelque chose qui, qui, qui, qui est comme bon, on ferme. Non, non, non, non. cest dire que c'est pour ça que la foi est une ferme assurance. Donc on est sûr, effectivement, de cette chose, effectivement. Donc, Dieu fait un travail beaucoup plus profond que nous ne pouvons pas arriver à pouvoir réellement aussi penser. Mais Dieu le fait profondément dans l'intérieur de chaque véritable croyant. Mais pour que Dieu atteigne son objectif en nous, il faut que nous soyons toujours consentants. C'est pour ça que. Le diable est tellement rusé, effectivement, il y a un moment où quand on, a, on est chaud dans les choses qui concernent Dieu, on donne la possibilité au Seigneur de pouvoir faire son travail. Et puis le diable vient avec des problèmes, avec effectivement d'autres situations, avec ceci et effectivement, qui tourne effectivement le visage, commence à voir te faire fatiguer de beaucoup de choses, effectivement, fille, la lassitude s'installe. Donc c'est vous qui stoppez Dieu, en fait. Parce qu'il a un objectif vraiment à Satan, c'est que vous n'arrivez pas à ce que Dieu veut que vous arriviez. Alors, si c'est la volonté de Dieu que toi, tu t'associes as à la volonté de Dieu, tu y arriveras. Parce que c'est cela effectivement, parce que quand nous pouvons voir dans les scènes d'Écriture, Dieu a, a, a pris soin de pouvoir prendre, mettre en place tout ce qui est nécessaire pour celui qui a la bonne volonté, les désirs, les pouvoirs, vraiment, si aujourd'hui on dit Seigneur, je vais vivre comme un fils de Dieu, on a la capacité de le faire. Parce qu'il a donné donc oh, les moyens nécessaires. Vous savez, dans le saint des effectivement, dans l des Ephésiens, au chapitre 4, il a dit une parole, effectivement, que nous aimons toujours, qui est toujours bonne, je voulais quand même dire avec vous, Ephésiens au chapitre 4, je pense que c'est cela. Ici, si nous lisons Éphésiens, et, et cela, il dit une chose merveilleuse, je crois que c'est cela. Oui, merci, merci beaucoup. Il dit ceci, il dit, regardez très bien, il dit, il dit euh, voilà, c'est cela, donc. Voilà. Euh, verset 7, il dit, mais, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur, il a amené captive la captivité et il a fait de dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu Seigneur les régions inférieures de la terre Vous vous souvenez de cela, nous en avons parlé ici. Donc celui qui est descendu, c'est toujours le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, en fait de remplir toutes choses. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il a vaincu, même dans le bas-fond où il est descendu, il a conquis, tout sais, effectivement, parce qu'il a, il, il a conquis tout ce qui était là, parce qu'il n'y il a, a aucun domaine, il n'y a aucune zone, il n'y a aucun endroit que le Seigneur n'a pas eu à pouvoir vaincre pour que toi et moi, nous puissions être heureux, être... Victorieux aussi, dans tous les domaines. Même, de, même en rapport avec la mort, effectivement, il a vaincu la mort. Donc ici, il dit voilà, quand oui, il est venu ici, dit non. Et, verset 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenu à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la statue, à l'état d'homme fait, à la maison de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc, effectivement, que, il, a, il a toujours un, un désir. C'est-à-dire que quand Dieu commence quelque chose, il veut vraiment le faire à la perfection. Parce que Dieu est parfait. Il ne peut pas faire quelque chose à moitié, à moitié réussi et, et à moitié non réussi. Jamais. Quand la main de Dieu est quelque part, il doit, quand il commence, Rien n'est. même le monde effectivement qui a été créé, le monde est, est parfait, parce que Dieu n'a pas fait une partie imparfaite du monde, non, tout ce que Dieu a fait, même l'homme est parfait, le poisson c'est parfait, les arbres sont parfaits, la terre est parfaite, donc tout ce que nous avons est parfait. Parce que, quand Dieu fait quelque chose, il commence. C'est pour ça que la Bible dit qu'effectivement que Dieu a vu que cela était bon. Donc, quand c'est bon, c'est que ce parfait à ses yeux, effectivement. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, nous devons comprendre effectivement que il a, c'est un Dieu qui a ce principe, qui a une caractère une façon de pouvoir faire les choses et qui fait qu'effectivement que lui c'est toujours la perfection, jamais l'imperfection c'est pour ça que nous avons entendu en cas, un perfectionnement des saints, c'est-à-dire qu'on atteigne effectivement la perfection donc euh, c'est ce que c'est ce, ce que Dieu veut réellement parce que nous devons aussi le comprendre aussi qu'il est, il est un Dieu méthodique et puis parfait et précis effectivement, regardez même le cosmos, regardez même l'arbre par exemple avec le feuille le limbe, les nervures vous connaissez ça, non Donc, les lèvres Regardez comment une feuille est constituée. Et cela, dans ces feuilles-là, effectivement, ça transporte de l'eau, de ceci, effectivement. Vous regardez une feuille. Vous, vous êtes émerveillé de voir. C'est l'herbe d'un artiste. Il a, il a fait chaque chose à, à sa perfection. Vous regardez le corps d'un être humain, effectivement, à l'intérieur. C'est l'herbe d'un artiste. Il fait les choses avec précision, avec exactitude. Donc, il n'y a rien d'important parfait en fait, quand Dieu fait quelque chose. C'est comme ça avec les croyants. Donc, quand il appelle, quand il choisit, effectivement, quand il t'appelle, effectivement, il veut qu'il atteigne, effectivement, la personne C'est-à-dire que, effectivement, tout ce qui est de l'humain, tout ce qui est de que tout ce qui est de l'homme, effectivement, il faut que ce qui est qu humain, qui empêcherait que Dieu puisse arriver à pouvoir faire son œuvre, soit complètement nettoyé. C'est pour ça que nous ne devons pas revenir à ce que nous avons vomi souvent, à force de voir effectivement aussi vivre effectivement, et puis des circonstances qui viennent effectivement, la chair commence à pouvoir prendre les déçus en fait. Et, mais ça c'est la tactique effectivement de Satan aussi pour qu'il puisse mettre un en réalité, ce qu'on appelle la lassitude, effectivement, dans les gens, par exemple, oui, mais ça fait des années que je prie Dieu, je ne vois rien du tout, il n'y a pas de changement, effectivement. Alors, à quoi bon continuer, effectivement Or, vous devez savoir que Dieu n'est pas un Dieu incapable. Dieu, il est capable, en fait. Et l a, l a, les diables cherchera par tous les moyens, parce qu'il faut que chacun de nous comprenne une chose. Parce que les chrétiens, parfois, ils ne prêtent pas attention aux choses qui, que les Seigneurs. Il faut qu'on comprenne une chose, effectivement, que depuis le moment où nous avons choisi vraiment de croire au Seigneur prendre part à la parole de Dieu ici nous l'avons toujours répété ici ce que ces jours-là n'oubliez jamais ce que vous entendez les diables et tous les démons et l'enfer ont voté contre vous c'est-à-dire que ne rêvez plus effectivement euh, les, les pouvoirs arriver à pouvoir dire ah, j'aurai des, des bons moments dans, dans ce monde ici effectivement. Donc, ça c'est une chose que vous devez c'est pour ça qu'il faut, il faut un sacrifice pour Dieu il ne faut plus rêver, effectivement, à pouvoir penser à, à des séjours que je vais me faire plonger dans, bah, bah, avec le ventre en l'air sur, sur les, les plages. Oui, vous pouvez aller les plages, effectivement. Mais vous sentez, effectivement, que ça ne va pas trop bien. Vous, vous, -dire, -dire, on, vous, on vous empêche. Mais c'est pour dire, effectivement, que ne pensez plus comme quand vous étiez de mondain, Dans le monde, effectivement, « Ah, bientôt, les vacances, je, je prévois, je dois faire ceci, je dois faire cela. » Effectivement, ne faites jamais cela, vous. vous. Vous avez dit seulement que Dieu voulant, si Dieu le permet, je pourrai, s'il il veut que je puisse faire ça. Parce qu'en fait, ce que nous ce que nous oublions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous sommes devenus esclaves de Christ. Nous étions esclaves de Satan, de ce monde, effectivement. Il nous faisait faire ce qu'il voulait faire pour nous, éloigner de de Dieu, effectivement. Mais maintenant, quand nous avons reçu le Seigneur, effectivement, que nous devons devenir, ce que nous sommes esclaves. C'est-à-dire que nous sommes censés pouvoir faire ce que... Notre Seigneur veut. Et alors à ce moment-là, ben Satan aussi vote contre nous et qu'il envoie effectivement aussi ses, ses missiles, effectivement, pour en fait vous empêcher de pouvoir réellement être toujours concentré sur ce de quoi, effectivement, Dieu veut. Parce que plus on est concentré, effectivement, nous avons faisons attention à ce que le Seigneur nous dit, effectivement, nous lui donnons la possibilité de faire son travail, qu'il a commencé effectivement en nous. Quand Dieu a commencé ce travail, effectivement, il veut que nous soyons donc associés avec lui. Parce qu'il pourra jamais venir effectivement te forcer. Il va pas dire, mais crois, crois, crois. Non, toi, tu dois arriver à pouvoir énoncer. Non, je dois écouter et réaliser effectivement que non, c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il attend de moi pour aujourd'hui Qu'est-ce qu'il veut pour moi Parce que vous voyez que... Quand il nous a fait sortir, effectivement, nous sortions. Et puis, il nous a donné la parole pour que nous puissions d'abord être assis dans les choses. Maintenant, il nous amène dans, dans la dimension, c'est que nous devons comprendre les événements qui nous entourent, effectivement. Pour que nous comprenons qu'il nous conduit, il nous façonne, effectivement, pour un but. De manière à ce que nous puissions aussi faire face, effectivement, aux choses qui vont venir. Parce qu'il faut un caractère précis pour vaincre dans l'état dans, dans lequel nous sommes. Et pour cela, il faut être formé. Formé par quoi Mais par la parole de Dieu c'est pour ça que vous pouvez réaliser, effectivement, que les quatre êtres vivants, toujours, effectivement, comme je l'aurais dit, toujours, effectivement, ils sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes, en fonction, effectivement, des, des épreuves effectivement, dans les temps. Ah oui, vous avez les lions, vous connaissez Vous avez aussi euh, les veaux, aussi, et puis vous avez aussi l'homme. L'homme n'est pas la même chose qu'il est lion, vous comprenez Et puis, on arrive, effectivement, à l'aigle. Donc, c'est dit que... Et là aussi, ça veut dire, effectivement, qu'en fonction des temps, effectivement, aussi, en fonction, après, effectivement, les enseignements que vous recevez, c'est en fonction des lettres qui, effectivement, pour les temps en question, dont la parole qui est donnée, effectivement, doit former et vous mettre, effectivement, dans une position telle qu'effectivement, que vous soyez en mesure de vaincre, effectivement, ce qui se passe dans votre temps. Donc, euh, Dieu euh, ne fait pas un travail à moitié qu'il vous, a... oh, oh, vous appelle. Et puis, euh, il vous laisse comme ça, que vous marchez, en fait, comme si... Bon, je, je, je, il m'a appelé, je marche effectivement comme ça, comme ça. Non, non, non, non, non. Il est en train de pouvoir vous instruire, effectivement, pour que vous sachiez comment avancer le pas, à cause, effectivement, aussi, de l'adversaire qui est en face de vous. À cause, effectivement, aussi, de, de tout ce qui va se passer dans le temps, pour que vous sachiez, maintenant, si, si, si je marche comme ceci, comme cela, donc, je vais tomber dans les pièces qui est devant moi, parce qu'en t'attendant comme ça, donc, comment je dois poser les pas Il t'apprend à savoir comment marcher. Comment on va faire effectivement les choses effectivement, pour que tu aies la victoire dans tout ce qui va arriver Mais quand on ne coûte pas en fait. Parce que Satan vient toujours nous faire comprendre qu'effectivement, que, « Oh, tu sais, il y a longtemps que tu es là, tu connais quand même les choses. Ne faites jamais cette erreur-là. »« Tu connais quand même, évidemment, tu n'es pas un enfant. Nous, » nous, nous sommes toujours en fait des enfants. « où nous avons besoin que Seigneur, même s'il vous répondez à Bessie, je suis d'accord, je veux être énorme. je ne vais pas me connaître comme un grand connaisseur, non, les distances que tu me donnes, je la prends. Mais je reste toujours quand même l'enfant qui est désireux de pouvoir réellement écouter la parole du Seigneur. Donc ça, c'est important que nous comprenions effectivement que le travail que le Seigneur fait, il ne peut pas le faire tout seul. Il va dire, que non. Ça veut dire que il faut que toi aussi, tu sois associé. Vous vous souvenez, toujours effectivement, que les, l'exemple les, qu'on donne toujours, effectivement, ici avec euh, les, les petits aiglons, vous connaissez les petits aiglons avec l'œuf d'abord, hein, et puis les glons qui étaient clos et qui marchaient effectivement, effectivement. On, on, on, on illustre, on illustre cela pour que au moins les gens comprennent, parce que c'est vrai que le Seigneur est des paraboles aussi, effectivement, pour que, voilà, bon, pour que les gens comprennent, effectivement, avec des choses simples, ce que le Seigneur attend de quelqu'un. Alors, ce petit aiglon, effectivement, était parmi les. les poussins. Vous savez, là, effectivement, que les poussins aillent à pouvoir effectivement euh, manger, toc, toc, toc, toc, toc, toc, côté, effectivement. Mais un jour, les grands aigles, donc l'aigle, cherchaient, effectivement ses aiglons. Parce qu'ils savaient que son aiglon était quelque part. Cherchaient, effectivement. Et alors, il, il a lancé simplement les cris, comme vous le savez, effectivement. Et puis les petits poussins, ont commencé à pouvoir fuir. Mais les petits aiglons, il est resté, parce que son intérieur n'était pas comme les petits poussins, effectivement. Il, il, a, il a réalisé que les cris qui sortent là, c'est. Ça correspond à ce qu'il y a à mon intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé Oh Maintenant, au lieu de fouiller, il est resté. Maintenant, <rire> c'est qu'il lève les yeux, il voit ces grands aigles, effectivement, qui voltige avec ses ailes comme ça. C'est comme ça qu'il lance des mais mais, mais c'est bizarre quand même, effectivement, que je n'ai pas eu peur, mais ton cri, c'est comme si la chose correspond à ce qu'il y a à moi, comme si nous avions une relation avec toi. Il dit, mais bien sûr que nous avons une relation, effectivement. Il dit, mais je suis un poussin. dis dit, non. Ah oui. Je suis un poussin. Il dit, non, tu n'es pas un poussin. Il dit, mais, comment ça se fait? Il dit, mais, il dit, mais tu es en haut. Moi, je suis ici. Il dit, mais oui, mais tu peux venir en haut. Elle ne connaissait pas d'abord ce que c'est que voler. C'est ça qu'il dit, mais. Donc, il écoute, effectivement. On lui dit, maintenant, ce qu'il faut faire. Il dit, mais, dit, mais, tu as dit, tu as dit, oui, tu peux venir aussi en haut. Il dit, mais, regarde-toi. qu'est-ce que j'ai dit? Mais, étends donc tes ailes. Mais tu vois, quand elle attendit tendu ses ailes, elle dit, mon Dieu, j'avais toujours ça. Donc, ces ailes-là m'ont été, été données, effectivement. Il dit, mais tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Il dit, non, mais dis, mais alors bas les ailes. C'est en battant les ailes qu'il a compris qu'effectivement, que je pouvais arriver à pouvoir monter, monter jusqu'au plus haut. Plus haut que les poussins qui sont donc en bas, effectivement, dont le renard peut arriver à pouvoir attraper, et ainsi de suite. Mais moi, je suis plus haut, donc je monte plus haut. C'est cela, en fait, c'est un exemple qu'on regarde, l'écoute de la parole de Dieu. Mmh. C'est que nous comprenons qu'effectivement, que parfois, les faits qu'on on, on répète, effectivement, ce que le saint esprit les faits, parce qu'il faut qu'il qu nous rappelle. Mais parfois, nous, ça, l'effet qu'il nous rappelle, ça devient comme une habitude. Regardez bien, il dit, mais au commencement était la parole. Ça doit nous dire quelque chose. Il dit, mais la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Rien de ce qui... Ça dit que pour que moi, j'atteigne la perfection... Chez toi, J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin d'être attentif à la parole. J'ai besoin d'être là où la parole est prêchée. Alors là, c'est sûr et certain. En écoutant avec attention chaque jour, je grandis. C'est pour ça que nous l'avons lu et que nous lisons parfois et ça fait mal au cœur. Je pleure devant Dieu. Et parce que j'ai dit le peuple, ils il ne comprennent pas. Mais quand on se réfère souvent aux paraboles de, de, de Matthieu 13, effectivement, le semeur c'est pas dit bon je connais, mais non, que vous savez que, quel est l'impact de cela, effectivement? C'est la même parole, le diable rôde, il t'envoie des soucis et tout ça, mais c'est vrai. Oh, la parole de Dieu, effectivement, est là, la solution à tous tes problèmes, peu importe les temps, ça veut prendre, ne doutez jamais de Dieu, même si parce que Dieu est capable de faire ce qu'il veut faire. Alors, regardez très bien ce qui se passe, effectivement. Que, pas, me, il dit que c'est lui qui reçoit la parole et qui parle, effectivement. C'est comme c'est les qui, qui, qui, qui ont pris, pris la les, les, semence, effectivement. Il dit, mais c'est en fait le diable qui rôle, effectivement, et qui fait en sorte que toi, tu ne puisses pas garder la parole. C'est-à-dire qu'il vient, il enlève la parole. Il te distrait par toutes les choses qui sont autour, effectivement, parce que lui, il, il, il, il est malin. Il sait quand même qu'avec Dieu, c'est la parole de Dieu qui fait toutes choses. Ah oui, il essaie. Donc, effectivement, il joue avec ton intelligence, il joue avec ta distraction, effectivement, effectivement pour que tu puisses pas entendre, effectivement, ce que Dieu te donne comme arme, effectivement, en fonction de la taille, effectivement. Parce qu'il faut grandir. Il faut arriver à pouvoir atteindre une certaine stature, en fait. C'est écrit, effectivement, que nous puissions être à l'état d'homme fait c'est-à-dire qu'un homme qui a un caractère tel que, comme Adam était dans les jardins d'Éden, où, où, où le serpent pouvait même pas l'approcher. « Mais cet homme, il est instruit. »« Il est instruit par qui ?»« Pas par n'importe quel prédicateur. Ah, »« Vous savez très bien. »« C'était Dieu lui-même. »« Donc il a instruit. »« Il savait cela. Okay. »« Ce que Dieu lui dit, il connaissait d'abord qui était Dieu. »« Il savait que ce que Dieu dit, eh ben, puisque dans l'endroit où je suis, effectivement, n'est que par la parole. Il était un fils de Dieu. »« Donc c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, veut réellement que chacun de nous puisse arriver à pouvoir comprendre le, le, le but, le travail. » Et le, le ce que Dieu cherche effectivement à pouvoir atteindre avec chacun de nous. Et, et nous l'avons entendu, dis -moi, dis -moi, il dit, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Parce que le, des mauvaises compagnies corrompent toujours le bonheur. C'est-à-dire qu'effectivement que la personne qui est assise avec toi, avec qui tu confesses, effectivement, si elle n'a pas un esprit droit, parce que l'esprit de l'homme, il est un esprit toujours faible, qu'on peut facilement influencer. Mais on ne peut pas influencer le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a la domination, qui peut influencer, effectivement, tout mais c'est vrai. C'est à dire que pour que toi mon frère et toi, c'est pour ça que quand tu es vraiment affermi, c'est que bon ben quand tu es vraiment, c'est pour ça qu'on voit très bien que l'apôtre Paul dit une chose que les gens euh, et, euh, reprennent comme phrase effectivement pour, se, pour trouver les occasions de faire n'importe quoi. Il dit je me fais tout à tout. Vous connaissez cette écriture non? Ah, je me fais tout à tout. Mais lui, il peut, il peut se faire tout à tout parce qu'il a le Saint-Esprit. Il domine sur les choses. C'est-à-dire qu'il va chez les païens, effectivement. Il ne va pas faire contre les païens, effectivement. Lui, l'esprit qui est en lui va influencer le païen. Vous avez déjà lu ça, non et comment dire ce que tu fait? Parce que les gens prennent ma sable et disent, oh, je ne vais pas aller boire avec. Lui. Non, non, non, monsieur. Tu n'es même pas fermé dans les choses de Dieu. Tu ne m'aimes pas, arriver, effectivement, effectivement cela dit, tu dis je me fais tout, mais tu vas, tu vas te faire tout on va t'avaler, parce qu'effectivement, que ces démons-là, ils sont plus forts, puisque tu as encore l'esprit charnel. Donc, c'est un Corinthien chapitre 9, juste que nous puissions voir, effectivement, Corinthiens chapitre 9, comme dit, et là, oui, 1 9, mm, et il dit cela. Oui, Corinthien 9. Je pense. Bah là, voilà, voilà, c'est cela que tu Il dit ici, 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, verset 19, il dit. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu les serviteurs de tous, afin, vous comprenez, de gagner le plus grand nombre. Voyez-vous les buts pour lesquels lui, il, il savait effectivement que mon objectif à moi, c'est pas que le monde me gagne, mais que c'est moi qui dois gagner. Ceux qui sont effectivement dans le monde, c'est cela, frère, à venir à Christ effectivement. Donc il faut que toi tu sois quand même assez fort. Et aussi, assis dans le sujet qui concerne Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, effectivement, en toi, parce que là, c'est différent. Et puis, il est très bien. Il dit, en fait, de gagner le plus grand nombre. C'est pour ça qu'il dit, mais avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Mais pourtant, il n'était pas Juif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, effectivement? Bien qu'il est un Juif, il était un chrétien. Il faut comprendre cela, ce sens-là. Donc, euh, avec les Juifs, comme j'ai été comme Juif. En fait, de gagner les Juifs. Vous comprenez? Non, je me suis fait comme... Ce n'est pas que je vais maintenant faire les traditions de juifs comme ça, et puis enfin, je tombe dans les traditions, on dit, dans le Talmud. Non, il dit, je veux, là. Et puis, ce moment-là, Joseph il, il dit, mais voici... C'est comme, par exemple, quand il est arrivé à Athènes, vous connaissez, non À Athènes, il, est, il, à Thènes, effectivement, il a trouvé, là, une sorte de stèle, effectivement, où les gens adoraient un dieu qu'on est... Y... Il dit, bon, je veux m'approcher. Et puis, bon, là, hein, vous savez, là-bas, ils adorent, effectivement, ces adorations sont l'idolâtrie et puis il dit, mais, dit, mais il, dit, il saisit l'occasion, il dit, mais, mais c'est de ces dieux inconnus que vous adorez sans connaître que moi, je vais vous parler, vous comprenez Il a saisi l'occasion parce que il veut leur parler de quelque chose tout en saisissant l'occasion d'être là où ils sont, mais pas pour qu'il ait adoré la pierre, vous comprenez Donc effectivement, alors il dit, mais alors et, et, donc, avec ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi, vous comprenez ah oui, il s'est dit, mais je m'approche comme étant sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont donc sous la loi. Ça veut dire que tu dois avoir réalisé qui tu es Tu ne suis pas sous la loi Ah non, non, non, non, non, non, non. Mais je m'approche, je fais comme si, effectivement, pour le gagner pas pour que eux, tu vas se dit, ah c'est vrai, ah, les dimanches et il faut, il faut respecter les sabbats, ah oui c'est vrai, parce que il faut, les gens peuvent vous influencer, c'est comme ça. Mais Dieu a dit, le septième jour, il faut se reposer. Pourquoi vous ne vous reposerez pas les sabbats Parce que vous ne connaissez pas à la parole de Dieu. Vous comprenez cela Donc quand tu es faible dans la foi, tu vas commencer à dire, ah, ah, je commence à voir. Ah oui, c'est vrai, c'est quand même pas, mais c'est quand même la Bible. Hein. Pourquoi est-ce que les, les sabbats, on, nous, on prépare, pourquoi les sabbats, on fait ceci, alors que les sabbats, on doit rien faire. Vous comprenez Mais quand toi tu sais ce que c'est que les sabbats mais tu vas quand même là où ils respectent le sabbat, tu restes avec eux. Il ne faut rien, tu ne fais rien. Est-ce que vous comprenez C'est après on a dit, mais pourquoi vous ne faites rien le jour de sabbat oh, Parce que vous ne répondez, voilà. Donc le repos, c'était en fait Christ notre Seigneur qui est notre sabbat. Voilà. Je me fais tout à tout, c'est comme ça. C'est pas tout à tout, je vais comme ça. Ah, ah, et puis, paf, tu tombes dans les trous. Non. Toi, tu dois être assis dans les choses qui concernent Dieu. Voilà pourquoi quand vous allez avec des amis, qui sont, des gens qui sont... Vous tombez dans les bras, parce que vous n'êtes pas assis. C'est plutôt nous qui devons influencer les gens que plutôt que le monde puisse nous influencer. Nous avons plus que ce que le monde pense pouvoir avoir, il nous rien. Notre maître a dit... Ah, oui. Notre maître a dit tout pouvoir. Tout pouvoir, tout pouvoir maintenant dans les cieux et sur la terre. Et puis il m'a dit, voici je vous donne le pouvoir. Il a dit à nous, je vous donne le pouvoir. sur toute la puissance de qui T'es l'ennemi, nous avons tout. Dit que le monde ne peut pas dominer sur toi. C'est toi qui dois dominer. N'est-ce pas ramasser par des choses sales, effectivement. Tu es, un, tu es un fils de Dieu, tu es saint, tu es pur, tu dois arriver va pouvoir dire non. Quand j'arrive quelque part, même si les gens vivent dans, dans la vie, ils sentent qu'ils... Sa présence ici nous met dans un état où on sent que ce que nous faisons n'est pas bon. Ça m'a même parlé. Ça m'a même parlé. Sa présence nous... Pourquoi La sainteté, l'autorité que vous avez, la puissance effectivement que Dieu vous a donnée. Les démons ne peuvent pas dominer sur nous. Mais c'est nous qui donnons l'occasion de, de, de dominer sur nous. Parce que nous commençons à pouvoir aller dans leur sens. C'est sûr et certain. Mais quand je me tiens dans ma position, moi qui va me dire, « Monsieur, eh, eh, goûte un peu au Kalsberg, avec les, les goûts blonds, les goûts blonds qui est dorés, avec des petites bulles. Et puis, quand, quand tu te laisses tu as les yeux qui font comme ça, un de Et puis, et puis il me dit, « Goûtez un Kalsberg, le Kalsberg il va rentrer par la bouche de qui ?» Parce que pour que le Kalsberg entre dans ma bouche, il faut que ma main puisse la saisir, puisse la lever comme ça, et puis ma bouche, « Ah !» S'ouvrir pour l'avaler. Bon, quelle bouche qui va s'ouvrir quelle main qui va? Parce que tu peux mettre ton Kalsberg là, même il est dans une belle coupe, effectivement. Je suis longtemps que ma main ne bouge pas. Kalsberg ne va pas s'élever tout seul. Et puis il va forcer ma bouche et faire rentrer. Vous avez les pouvoirs. Mais c'est quand vous abandonnez votre pouvoir que vous, vous associez de mettre la main au Kalsberg. Vous comprenez? Donc ça dit que, c'est le temps. Ça veut dire que le Seigneur, notre Dieu, il, il a ses désirs. Parce que nous sommes appelés à être de Dieu sur la terre. Des hommes et des femmes au caractère taillé, selon leur père, en fait, effectivement. qui sont Parce que rien ne peut dominer sur nous. Rien, rien, rien, rien. Même dans l'Ancien testament, il a dit, mais tu ne seras jamais la queue, mais toujours, toujours la tête. Que Dieu te bénisse. Donc toujours la tête, dans toutes les circonstances, même si ça va le dire, toujours la tête. Quand Quand tu obéiras à la voix de l'éternel, ton Dieu. Parce que c'est cette parole de Dieu qui te protège, qui te garde. C'est une puissance, effectivement, c'est ton bouclier. C'est écrit hein, dans chapitre 28, regardez bien. Nous pouvons rapidement lire et, et nous allons prier, frère. Parce que, vous savez, avec le, le couvre-feu que nous avons ici, et ça fait le couvre-feu. Et oui, c'est vrai que vous êtes à la maison, que Dieu vous bénisse et nous, nous sommes ah, ici, nous sommes ici pour cela. Et puis bon, il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte avant le couvre-feu. Et comme on a dit à 22h, bon, on court un peu après le temps. Mais que Dieu nous soit béni, qu'il vous bénisse richement d'être en connexion aussi ce soir. Ah, écoutez bien, l'Étournement chapitre 28, verset 1, dit... Si donc tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu, c'est comme ça, non? En observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je t'ai prescrit, aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera donc la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici donc toutes les bénédictions qui s'y répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu. Oh! Et donc l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Ça, c'est pas en compagnie des moqueurs, mais, <rire> mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en ah, ah, ah, sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit Là, là, là, là, là nous entendons maintenant il dit effectivement que tu seras donc béni donc dans la ville et tu seras béni dans le champ le fruit des entrailles dans tes enfants le fruit de ton, ton sol le fruit de tes troupeaux, le portail de ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront donc bénies. « Ta corbeille et ta hue seront bénis. » Et ça, c'est la vérité, un hein, frère. Puisqu'on a la parole de Dieu, peu importe ce qu'on peut voir. Non, non, non. C'est que la bénédiction nous est donc accordée à cause de la parole de Dieu que nous avons parce qu'elle nous donne la possibilité de voir beaucoup Nous continuons rapidement, puisque, puis nous allons prier parce que le temps file vite. il dit Ta corbeille et ta hue seront bénis. »« Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni donc à, à ton départ. L'éternel te donnera la victoire sur qui Sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Mon frère et ma soeur. » Voilà notre force, effectivement. Donc, nous, nous avons seulement à pouvoir garder la parole, à nous laisser seulement tailler par la parole, effectivement, nos ennemis ils ne pourront jamais avoir la victoire sur nous. Ils vont s'élever, c'est sûr, effectivement, on a toujours des ennemis, mais ils n'auront pas la victoire. C'est Lui qui te garde ne sommeil ni ne C'est l'Éternel qui te garde. Alors, dis-moi, de la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'éternel ordonnera, ça j'aime beaucoup, ordonner, hein, ordonner, donc donner des ordres à la bénédiction d'être avec toi. Où c'est Dans tes greniers, où c'est Et dans toutes les entreprises. Vous voulez entreprendre mon frère Mettez-nous à Jésus Seigneur, voilà ce que je veux il va bénir. Pourquoi un païen peut réussir et toi un fils de Dieu ne peut pas réussir C'est toi qui dois réussir. C'est pour ça qu'on n'a pas peur, effectivement, de pouvoir... Non, quand on sent que Dieu veut que nous puissions nous engager, qu'il y en a quelque chose, engageons-nous. Même si on voit les diables les obstacles, les obstacles vont tomber. Parce que notre Père, il nous dit, écoutez bien, on continue rapidement. Dis -moi, dis -moi, il dit, mais allez moi On dit, mais il te gagner, Et puis, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si Dieu t'a placé ici... Peu importe qu'on dise, oh, il n'y a pas de problème. De me dire. Si c'est ici, eh bien, je resterai là. Et il bénira ton travail. Tu, les chômages, il y aura, mais tu auras du travail. Je me battrai, oui. Donc, je dois marcher toujours avec. Dieu, tu as voulu que je sois ici. Je suis par ta volonté à toi. Eh bien, je vais réussir. Amen. Il va le faire. Il pourvoira. C'est pour ça qu'il ne faut pas être comme des mendiants. Non, tu es un fils de Dieu. Il faut que tu lui mais j'ai besoin d'un travail comme ça, Seigneur. Il va pourvoir. Nous avons quelque chose de tellement si important, si, si glorieux, si merveilleux qu'on ne se rend pas compte, en fait. Le monde qui, aujourd'hui, effectivement, dans cet état, effectivement, mais c'est parce que notre Père a décidé qu'il soit ainsi. Mais c'est la vérité, frère et soeur, parce que qu'est-ce que les diables peuvent faire C'est ton Père à toi qui permet les choses, effectivement. Mais tu es un fils. Tu peux dire, ventez-toi. Le vent, c'était. Amen, amen. On me dirait, oh, frère, venez, prenez Josué. Ne doutez jamais de la parole de Dieu, ce qu'on vous êtes effectivement. Parce que le diable veut que vous doutiez. C'est vrai que nous ne sommes rien, humainement par là, mais en l'intérieur, nous avons la puissance. Nous avons la victoire. Nous avons Christ avec nous. Puis il dit, il dit, il est dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc soyez fort. Tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Pourquoi marcher dans ce que l'ennemi, Satan veut que nous puissions être C'est tout à fait souillé et sale. Moi, je vais marcher avec ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut Tout ce que Dieu veut pour toi, c'est toujours le bonheur. Tu aimeras ton prochain, tu ne tu nous voleras. Mais tout ça, c'est bien pour moi, suis ici. Est-ce que nous comprenons C'est ça l'importance de la parole. Nous continuons, nous n'avons pas fini. Tu seras pour l'éternel, tu seras comme tu observes le commandement de l'éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. dit Tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. C'est ça, mon frère et ma soeur. Quand nous restons accrochés, même les amis vers lesquels on peut bien, quand même au travail, tout ça, ils vont sentir. Tu t'assieds as avec eux à table pour manger, mais ils te voient, il dit Quand tu, tu as ton plateau là, effectivement, tu n'as pas honte, tu baisses ta tête. Il vous dit, mais pourquoi il baisse la tête Je prie, et dit, « Alléluia, Amen ». Il, prie, il dit, « Mais pourquoi tu as baissé ta tête ?» Il dit, « Mais je prie parce que la prière sanctifie. » Parce que je ne sais pas comment on a tué cette bête. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on a mis. Parce que peut-être dans l'usine, ils se sont trompés, ils m'ont amassé avec un poison mais moi quand je prie Dieu enlève ce qu'il m'en veut ah bon ah ben oui c'est pour ça que je prie donc la prière sanctifie oh. non c'est quelque chose qui Il trouve mais cet homme cette femme il, il, il y a des choses qui sont avec. puis on dit ah c'est la raison pour laquelle on le voit même quand il vous parle avec vous et on sent qu'effectivement oui c'est pas que je veux dire je suis chrétien non non dites rien simplement Parlez, qu'on voit simplement que vous aimez ces dieux là et qu'il y en l'intérieur de vous il y a ces dégagements d'amour parfait de Christ, effectivement autour. ils vont vous craindre même les patrons, va te craindre et les patrons même, ils vont vouloir te garder au travail par rapport aux autres, effectivement parce qu'ils voient, ils voient que, parce qu'un fils de Dieu est toujours excellé dans ce qu'on lui donne, c'est ça quand te donne un dossier excelle dans ses dossiers, Travaille, travaille. même si on te dit, moi j'ai pas du temps, mais toi fais pour que le travail soit fait parce que c'est comme ça qu'est ton père quand il commence, il a c'est-à-dire qu'il fait un travail à, à ce que les choses soient bien faites, effectivement de manière à ce que, quand on voit, il dit ah, c'est un travail bien fait, alors ils te cadront, il dit, il dit, l'éternel te comblera des biens en multipliant, c'est la même chose que vous, hein. Les oh. vous êtes à, à, loin là-bas, c'est vrai que. Il dit, l'éternel comblera des biens te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux et le fruit. Vous avez entendu le fruit, multipliant le fruit des entrailles. Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à pouvoir être, Parce que nous sommes un peuple de Dieu le monde lui il a dit ah il faut limitation comme les chinois et tout ça limitation des naissances parce que c'est cela nous ne faisons jamais cela comme cela quand c'est vrai c'est une bénédiction jacob en avait tous vous avez vu aujourd'hui, effectivement. Non, non, non, non, non, non, je comprends pas de moi, après les situations, non, ton Dieu à toi, quand il te donne des bébés, il sait ce qu'il va pouvoir pour toi. Alors, laissons Dieu, effectivement, qu'il puisse arriver à pouvoir faire ce qu'il va pouvoir faire. Parce que c'est une joie, une bénédiction d'avoir des enfants. C'est quand on arrive à l'âge avancé qu'on voit ces enfants qui ont grandi autour de soi, on se dit, Seigneur, quelle grâce, j'en ai sept, j'en ai ici, là, huit, effectivement. Et même dans mon âge avancé, je, je peux quand même être heureux de pouvoir les avoir tout autour de moi. C'est maintenant qu'on ne comprend pas, on pas, parce que les, dans les temps, oh, parce que les temps fuient vite, vous savez, parce que c'est comme dans les, temps, les gens curieux à pouvoir simplement dire, on limite un hein, seulement, et puis maintenant ils deviennent vieux, et puis ils ont des problèmes, des difficultés. Aujourd'hui, les gens regrettent maintenant parce qu'ils ont tellement pris de machin, machin pardon de m'explication, que ça, ça fermait. Et puis, il commence à pouvoir voir l'âge avancé, les désirs de pouvoir avoir. Ce n'est pas difficile maintenant, effectivement. Maintenant, on commence à pouvoir donner des, des, des, des, des, des primes parce qu'on vous pousse à pouvoir avoir. Les, les mauvais esprits ont déjà pris la place. On aime tellement les vacances. Parce dit, si j'ai un bébé, comment je vais aller en vacances Qu'est-ce qu'il y a des vacances par rapport à un être humain Enfin, bon, ça, c'est ce que le monde dit. Hein. Bon, nous, nous voyons que les fruits de tes entrailles, que bien biens, ils donne Ils disent Nous étions 28, pardon, je suis quand tu euh, c'est ça, euh, ça, oui. Et très, très bien, Amitipion, le fils des entrailles, effectivement. Le fils des entrailles. Vous comprenez, non, le fils des Donc, Amitipion, c'est effectivement. Et, et le Seigneur, quand vous aimez Dieu, quand vous vous accrochez à lui, il va prendre soin de votre postérité. Même si vous en avez 15 ou 8, il prendra soin et l'argent lui appartient, peu importe, mais c'est lui qui prend soin et pourvoira. Il n'abandonnera jamais ce qui lui appartient. Donc, nous devons comprendre que c'est là. Alors, il dit ici, il dit, euh, euh, voilà, ah, donc, il était en train, et puis il dit, « Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton, ton sol dans le pays qui Dieu, Dieu géré à tes pères de te données, et puis il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. » Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'éternel fera de toi quoi La tête et non. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais haussé. Voilà Voilà mon frère, voilà ma soeur. Toujours en haut, même si on a des difficultés. Sachez que la tête va s'élever, on sera toujours en haut, jamais en bas parce que nous accrochons à la parole de Dieu qui fait son travail. Alors, laissons Dieu faire son travail dans chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc prier. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois à ton divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible, il Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible.